Ok, ben, Je vous propose de plonger directement dans le sujet, parce que je n'ai que 20 minutes. Euh, et juste avant de démarrer, un petit disclaimer. Euh, cette conférence n'est pas à prendre trop au sérieux et je vais volontairement faire des grosses généralités. <rire> Détendez-vous et installez-vous confortablement. Deuxièmement, j'avais prévu à la base de passer en revue des tonnes de petits détails super intéressants que j'ai pu voir en JS, en TypeScript, euh, comme NPM, les frameworks, le debug, les builds, etc. Euh, j'ai que 20 minutes et j'ai dû trancher dans les sujets. Donc, je vais me concentrer sur trois gros sujets que j'ai trouvé très intéressants à creuser, parce qu'ils se, se rapprochent aussi un petit peu de PHP. Et si tout se passe bien, on va arriver à trois conclusions, trois conclusions que j'ai présentées un petit peu plus tôt. Premièrement, la synchrone, c'est bof. Deuxièmement, le typage local vaut mieux que du typage par héritage. Et troisièmement, place aux façades. Alors si vous vous dites là, WTF, pas de problème. On va y aller doucement, on va commencer par le premier, le sujet de la l'asynchrone. En PHP, on n'a pas trop d'asynchrone, et Pascal a fait une super intro sur le sujet un peu plus tôt, donc c'est parfait. On ne fait pas trop d'asynchrone, même s'il y a quand même des runtime alternatives, il les a mentionnés, React, on a aussi Swool, euh, Benoît Vigui également fait un petit peu d'asynchrone, mais ce n'est pas donné à tout le monde de, de, de faire ça. Moi, je m'attendais à arriver sur du JS, sur du TypeScript, et de trouver des choses un petit peu comme ça. La query, c'est une fonction, c'est une méthode qui fait une requête en base de données et qui retourne immédiatement. C'est une fonction asynchrone. Ça me permet de lancer une première requête, lancer une deuxième requête, et ensuite, avec le mot-clé await, d'attendre le résultat des deux. Euh, là, j'ai un tableau, alors la syntaxe exacte, on s'en fout un petit peu. Le principe ici, c'est surtout que je vais paralléliser des insertions en base de données. Et je vais pouvoir paralléliser plein de choses et optimiser à fond mon code. Et je m'attendais à retrouver ce genre de choses-là euh, et faire des trucs trop cool. C'est vrai, c'est possible, ça se fait et ça marche. Et c'est cool. Mais ce qui m'a surpris, c'est surtout le reste du code JS ou TypeScript que j'ai pu voir, parce qu'il y a les mots-clés async et await. Donc l'asynchrone, en gros, il y en a partout. Il y en a pour euh, faire des appels HTTP à des API. Il y en a pour euh, même envoie, décoder du JSON, lire des fichiers, écrire des fichiers, etc. Et perso, je trouve ça plus gênant et ennuyeux qu'autre chose, parce que euh, la plupart du temps, quand je fais quelque chose, je veux le résultat tout de suite. Et donc je me suis posé la question, bien sûr, pourquoi il y a de la synchrone partout, alors que euh, la plupart du temps, on s'en fout. quoi. Et donc, pour arriver à comprendre pourquoi, il faut aller voir un petit peu comment fonctionne Node, la runtime côté serveur, parce que je parle bien dans cette conf de JavaScript et TypeScript côté serveur, et non pas dans les navigateurs. Comment Node fonctionne sur les serveurs, pour faire tourner notre code. Et alors, Pascal le mentionnait, PHP, ça tourne avec plusieurs processus, avec PHP-FPM. Chaque requête est dans un processus séparé, indépendant des autres. Si on a cinq processus euh, Worker-FPM, on va pouvoir traiter cinq requêtes en parallèle. Python fonctionne un petit peu pareil. Euh, D'autres langages fonctionnent un petit peu différemment, mais sur le même principe, Rust, avec du multitrading, donc un thread par requête. Elles sont toutes isolées et séparées les unes des autres. Go, en quelque sorte, avec les GoRoutines, c'est une sorte de multitrading. Euh, je vous ai dit que je faisais des, des généralisations. Et Node fonctionne différemment. Un seul trade, un seul processus, je simplifie, une event loop. Comment on peut gérer sur un serveur avec un thread un processus, genre 10 000 requêtes par seconde C'est assez bizarre à imaginer. Pour l'illustrer, voici deux processus. Par exemple, c'est du PHP, peu importe qui gère deux requêtes, la bleue et la orange. Quand il y a la couleur, c'est que le code s'exécute, et quand il y a le gris, c'est de l'input-output. Par exemple, une requête en base de données, un appel API, ce genre de choses-là. En fait, dans la majorité de nos applications back-end, bah, il y a beaucoup de temps qui est passé sur de l'input-output et assez peu de temps qui est passé à faire des calculs complexes, en général, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de gris. Et quand il y a du gris en multiprocess, multithread comme ça, bah, le processus ne fait rien. Et Node vient exploiter ça pour tout mettre sur un seul thread ou un seul processus et en fait euh, orchestrer un petit peu les, diffé les différentes requêtes. Quand il y a de l'input-output qui est fait, Node va prendre la stack d'exécution, la mettre de côté, par exemple la requête bleue, elle attend, on met ce code de côté, on reprend, s'il y a d'autres choses en enfin, qui attendent d'être traitées, comme l'orange, on exécute l'orange jusqu'à ce qu'il y ait un appel asynchrone, on met de côté, on reprend le bleu et on reprend l'exécution comme ça. En gros, c'est du multitasking coopératif réimplémenté au niveau du langage, et non pas fait par l'OS lui-même. Et donc, c'est là qu'on voit que s'il y a un peu trop de bleu ou un peu trop d'orange, bah, ça pose un peu des problèmes pour traiter les autres quêtes. Je prends un exemple de contrôleur, de code synchrone, volontairement synchrone, qui s'exécute. Quand ce code s'exécute, rien d'autre ne tourne sur le serveur. Donc si on a du code synchrone qui prend un peu trop longtemps, Node, eh ben, on bloque toutes les requêtes de toute l'application et tout notre serveur il est, il est bloqué. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a de la synchrone partout. C'est pas euh, alors c'est une petite fonction utile, hein, c'est sûr, ça permet de faire des trucs très sympas, mais la majorité du temps, c'est juste qu'on est obligé. Parce que si on ne le fait pas, bah, ça ne marche pas, tout simplement. C'est le design fondamental de Node. Donc, allons-y, faisons des généralités. La synchrone... C'est pas nul, parce qu'il y a des fois où on peut faire des trucs super sympas, super intéressants, mais c'est pas non plus euh, ouf, genre la folie, quoi. Donc, au euh, milieu, bah, l'asynchrone, c'est bof. Et en PHP, on ne loupe pas non plus grand-chose à ne pas avoir de l'asynchrone partout et une runtime comme Node. En tout cas, c'est ma conclusion euh, en général. Passons au deuxième sujet, le typage. Euh, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand je suis passé de PHP à JavaScript, euh, c'est je, je simplifierai ça en disant tout est une variable. Alors oui, il y a des variables, c'est pas ça que je veux dire, il y a des variables en JS, en TypeScript. Voici un exemple, on n'est pas obligé de mettre les dollars, ça c'est super cool. On peut, cependant, euh, on peut définir des variables avec des fonctions anonymes, comme en PHP, rien de trop différent jusque là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on commence à faire, par exemple, des fonctions. Là je déclare une fonction, je l'appelle. Rien de très fou. Mais le mot-clé function, ici, en fait, définit une variable qui s'appelle hello et qui contient la fonction anonyme. Et comme toute variable, je peux la redéfinir avec une autre fonction ou même mettre un entier dedans. Ça n'a aucun sens et c'est complètement stupide, mais je peux, parce que c'est une variable. Et il n'y a pas, comme en PHP, un registre global et général de toutes les fonctions, il n'y a que un registre des variables et après, tout est une variable là-dedans. Et c'est pareil avec les classes. Si je définis la classe fou, eh bien, je vais pouvoir faire un objet avec un new, hein, pas de problème, mais foo est une variable que je peux, encore une fois, redéfinir. C'est stupide de faire ça, ma classe disparaît, mais je peux. Il n'y a pas de registre général des de classes. Et ça va même plus loin, parce que dans la classe elle-même, les propriétés sont des variables de classe, mais les méthodes aussi sont des variables de classe. Ce qu'il y a à gauche et à droite sont fonctionnellement équivalents. Et vous voyez que la, une méthode, en fait, n'est qu'une propriété qui contient une fonction anonyme. Il faut une fonction, quoi. Et ça veut aussi dire qu'on peut avoir une propriété qui a le même nom qu'une fonction, euh, qu'une méthode. Des fois, c'est un petit peu perturbant et gênant, mais dans l'ensemble, c'est une simplicité conceptuelle que je trouve assez intéressante. Alors, on peut même aller un petit peu plus loin. Je crée un objet. L'objet que je crée à gauche à partir de la classe est fonctionnellement équivalent à l'objet anonyme que j'ai créé à droite. Ça ressemble à du JSON, mais sauf que j'ai mis une fonction dedans. Et boum, j'ai une méthode Hello. Et donc, je peux créer des objets à la volée comme ça. On peut même créer un objet vide et venir définir à la volée des properties, un peu comme on peut faire en PHP, même si ça devient un peu déprécié dans certains cas, mais même créer des méthodes, rajouter des méthodes à un objet existant. Et on peut même prendre un objet créé à partir d'une classe et remplacer une méthode, en ajouter des nouvelles. Là, par exemple, je viens remplacer la même méthode, peut-être par exemple pour la moquer dans les tests, peut-être parce que au lieu de, genre, si je veux faire un décorateur, au lieu de prendre l'interface, de la réimplémenter et de venir mon objet, etc., Bah ben là, je viens et je la remplace et je décore juste la méthode que je veux décorer. C'est bizarre, hein mais ça marche. Et c'est super intéressant, même si j'ai dit cette conférence est centrale. Je ne vais pas dire que c'est nul ou que c'est bien, c'est intéressant, je trouve. Mais alors bien sûr, là, se pose la question de l'APO, le typage, tout ce qu'on a, qu a l'habitude en PHP, comment ça se passe Comment on réconcilie en plus le fait qu'on a JavaScript d'un côté qui a un typage ultra fluide et dynamique comme on vient de le voir et TypeScript de l'autre côté qui est extrêmement intéressant au niveau du typage Faire des trucs de ouf en TypeScript. C'est genre PHP 8.1 ou 8.2 avec PHP Stan level 10 000 et c'est super intéressant. Mais comment, comment ce paradoxe, comment on réconcilie les deux Alors, petite intro sur TypeScript parce que je l'ai mentionné plusieurs fois et euh, vous connaissez peut-être pas. TypeScript est un langage basé sur JavaScript. Euh, en fait, c'est du JavaScript avec des types. Donc, en haut, c'est un fichier .ts, c'est du TypeScript. On voit qu'il y a des types. On a un compilateur, TypeScript, TSC, et il vient nous compiler ça en JavaScript. Node n'exécute ne, pas de, de TypeScript, malheureusement, euh, parce que la compilation est une des phases, généralement, au quotidien, assez douloureuse, lente, compliqué à mettre en place. Il y a plein d'outils différents, il y en a qui sont plus rapides, d'autres moins chers, bref. Mais les avantages de TypeScript valent quand même le coup par rapport à ces inconvénients-là. Donc, TypeScript, c'est grosso modo les types qui sont évalués à la compilation, et derrière ça nous sort des warnings ou des erreurs si on a des problèmes. En TypeScript, ça m'a surpris, j'ai retrouvé beaucoup moins de classes que ce que j'ai l'habitude de voir en PHP. Par exemple, en PHP, on va avoir plein de DTO, ce genre de choses-là. Euh, ça, c'est un exemple de ce qu'on voit très très souvent en TypeScript, ou en, en TypeScript du coup. À droite, c'est le PHP, et à gauche, c'est la version TypeScript. La fonction, elle retourne un objet complètement anonyme, et j'ai défini un type, latlong, qui définit les propriétés pour chaque enfin les, ouais, les propriétés ou les clés pour chaque clé le, le type de, attendu. En fait, ce genre de typage un peu à la volée de structure de données, c'est un peu comme une interface qu'on peut implémenter sur des objets à la volée sans, sans avoir des news, sans avoir des DTO, c'est très très intéressant et c'est énormément utilisé. On peut faire à peu près la même chose en PHP avec PHP Stan. Euh, si vous connaissez pas, euh, c'est un peu plus complexe quand même, mais c'est vraiment le même principe. Euh, c'est juste natif en TypeScript. Donc ça, ça permet de définir des typages un peu d'objets sans méthode, hein, des structures de données. Euh, on a aussi bien sûr les interfaces. On peut les implémenter dans des classes, pas de souci là-dessus, mais on peut faire des trucs un peu plus fun aussi. Je définis mon interface et je peux créer un objet à la volée qui, qui est du type de l'interface. Mais sans classe, sans implements, sans rien, à la compilation TypeScript, va vérifier que ce que j'ai défini ici est compatible avec l'interface, et ça marche. Quoi. On peut aussi avoir une fonction qui prend un objet maps, et par exemple dans mes tests, je passe un objet anonyme défini à la volée, je n'ai même pas mentionné l'interface. Je crée mon objet, et le compilateur, et l'IDE aussi va m'aider hein, à l'autocomplétion, il va valider que c'est compatible. Donc, c'est une interface qui n'a pas besoin d'être implémentée. C'est bizarre, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est complètement logique quelque part. Et ce serait des très bonnes idées à reprendre pour PHP, je trouve. Dernier exemple, type user. Donc ça, on est vraiment sur du DTO classique. D'ailleurs, super intéressant, on n'a pas besoin de faire des sous-classes, des trucs, des new dans les new et tout. Euh, on peut faire des objets un peu plus complexes comme ça avec l'adresse. Je trouve c'est trop bien. Je peux typer ça. Mais je peux aussi dire, j'ai une fonction sign up qui n'a besoin que de l'email et du password, voilà. Et donc, je fais un type à la volée comme ça, et si on m'envoie un user complet avec les champs en plus, bah, ça passe. Et euh, je n'ai pas besoin de faire des milliards d'interfaces comme on pourrait faire en PHP. Bref, là où je veux en venir, c'est que ce typage je dirais, local ou à la volée, peu importe comment on l'appelle, il est super pratique, il est plus naturel et plus facile à écrire. On n'a pas besoin de faire des tonnes de DTO dans des tonnes de fichiers, parce que psr 0 et EPSR4, euh, avec des new imbriqués ou même utiliser des librairies qui vont mapper du JSON, d'une API ou, euh, ou un poste de formulaire à nos objets. Euh, c'est beaucoup plus simple. Qui dit beaucoup plus simple et naturel, dit qu'on type beaucoup plus facilement notre code. Et du code plus typé, bah, je considère ça comme un... un, un euh, cool. <rire> Donc, ma petite généralité, c'est ce genre de typage, un peu plus local, un peu plus à la volée, donne des code bases plus typés et donc vaut mieux que le typage un peu classique qu'on a en PHP sous base d'héritage. Des très bonnes idées à reprendre pour PHP, j'aimerais bien en tout cas voir ça en PHP. Et enfin, dernier chapitre, un dernier sujet qui est un peu dans la continuité, parlons d'état global. Comme je le disais, on a peu de classes en TypeScript, on va en retrouver peu comparé à PHP. On va retrouver moins d'injections de dépendance et on va en général retrouver pas de conteneurs d'injection de dépendance. Ça dépend des équipes, ça dépend des pratiques et d'où ils viennent, etc. Mais peu de classes, je l'ai dit, pourquoi euh, Parce que on va avoir les, les typages d'objets, les structs, pour faire des DTO, pour remplacer les DTO. Pour les classes de modèles, on va retrouver des classes, hein, pas de soucis, on va retrouver aussi d'autres choses. Mais ce que je trouve intéressant aussi à regarder, c'est les services. En PHP, on écrit nos services sous forme de classes, et en TypeScript, en JS, on va retrouver beaucoup de fonctions. Donc, Prenons un service PHP un peu classique, ou que ce soit un contrôleur, que ce soit une commande, ou que ce soit n'importe quoi. En général, on a notre injection de dépendance dans le constructeur et après on a nos méthodes. La même chose en TypeScript, ça ressemblerait un petit peu à ça. Un fichier, on importe nos dépendances, mais on voit que ce sont tous des fonctions. Donc on déclare des fonctions, euh, on importe des fonctions et on s'en fout du export async, machin, les, les trucs techniques, on s'en fout. C'est juste des fonctions, quoi. Mais en fait, c'est pas si débile que ça, je trouve, parce que un service est censé être stateless, pas d'état en stock, pas de données, ce pas un modèle. Un service est stateless et donc, c'est quelque part, c'est un ensemble de fonctions statiques. Non Alors, oui, mais Mathieu, tu fais un petit raccourci, tu oublies un peu l'injection de dépendance, qui est le petit truc qui fait que ce ne sont pas des pures fonctions, quoi. Enfin, des fonctions statiques. Comme je le disais, on a assez peu d'injections de dépendance, en général, dans les codebases JavaScript et TypeScript. Euh, donc, je parle bien de cette partie-là dans le constructeur on injecte les dépendances en JS, en TypeScript, on va retrouver plutôt des imports euh, où on importe vraiment depuis un autre fichier, et puis voilà quoi. Alors, venant d'un monde très euh, peut-être comme vous, je sais pas, Symfony, injection de dépendance, c'est propre, tout ça, euh, ça m'a fait très bizarre au début, et moi je suis arrivé et j'ai mis des classes un peu de partout, j'ai mis de l'injection dépendance un peu de partout, et jusqu'à ce que je me dise, bon, je vais faire comme les collègues, je vais voir un petit peu comment ça se passe, et ça m'a fait prendre un peu de recul aussi et de me dire, peut-être qu'il y a différents degrés d'injection de dépendance. Prenons cet exemple-là. On est tous d'accord que c'est de l'injection de dépendance. Mais dans 80 des cas dans nos applis, est-ce que ce ne serait pas aussi un petit peu du service locator Pourquoi Parce qu'ici, encore une fois, oops, pardon, euh, parce qu'ici, encore une fois, dans la majorité des cas, je sais très bien que je suis en train de demander au conteneur de m'injecter l'entrée qui est enregistrée sous la classe mailer dans le conteneur. Je demande ce service explicitement. Si je le demande explicitement, c'est du service locator. C'est pas grave, hein, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, hein, mais... Et au final, il y a peut-être assez peu de différence en pratique avec ça, donc l'auto-wiring avec un attribut, ou même faire un conteneur get, qui est du service locator pur. Peut-être que c'est pas si éloigné que ça. quoi. Je... Quand on compare les deux approches, injection de dépendance et service locator, dans les deux cas, on peut toujours coder contre des abstractions. Je demande le mailer et non pas le mailjet mailer ou SES mailer, je demande l'interface, pas de souci. On peut toujours moquer ça, sous réserve qu'il y ait l'outillage, on peut moquer avec un service locator. C'est juste que la localisation de la dépendance est un peu différente. Elle est locale dans un cas parce qu'elle est propre à une instance de classe, dans l'autre cas, elle est globale à toute l'application. Mais voilà, comme je disais, de certains degrés, l'injection de dépendance dure, elle va être absolument bienvenue pour faire des librairies, pour faire du code qui va être utilisé par des tiers, pour faire notre code super complexe ou domaine ultra poussé et important, qu'on va tester à mort. Très bien. Mais on écrit énormément de codes ultra ennuyeux, des contrôleurs à la pelle et tout, des crues super simples. Dans ces cas-là, franchement, le service Locator ça marche aussi. quoi. Et c'est ce que j'ai pu voir un petit peu en JS. Donc, cette simplification dans énormément de cas un service... C'est un ensemble de fonctions statiques avec le pattern service locator. Bah, c'est peut-être pas si faux, peut-être. Euh, et c'est pour ça qu'on retrouve les services en JS sous forme de fonctions. Et le mot-clé import sert de service locator global. Et les systèmes de mocking en JS en TypeScript viennent euh, en fait moquer euh, pardon, euh, impacter le mot-clé import. Et ça marche. Voilà. Alors, est-ce que les services PHP, on pourrait les réécrire en fonction Peut-être. Ce qui nous manque, c'est l'autoloading des fonctions, et ça, ce serait vraiment cool qu'on l'ait. Ce, enfin, ce dont on aurait besoin aussi, c'est un service locateur global bien fait et avec un système de mocking bien fait pour écrire des tests corrects. Peut-être que ça, ça existe. Peut-être que ça, c'est les façades de la Ravel. Les façades de la Ravel sont parfois décriées. Et parfois, on est un peu méfiant. Et j'ai été un peu méfiant de ce pattern là mais je me dis, en TypeScript, mon expérience. Euh, C'est très similaire, les façades de la Ravel, et mon expérience en TypeScript. C'est du service locator, et ça marche. Je l'appliquerai pas partout, mais dans plein de cas, ça marche. Donc ça me fait me dire, peut-être qu'on euh, a l'outillage pour le service locator on a l'outillage extrêmement bon outillage pour les tests en La Ravel, avec, même avec les façades. Alors est-ce que je suis en train de dire, remplaçons l'injection dépendance par des façades Peut-être un petit peu, pas tout à fait, pas à 100 mais c'est cool de se poser des questions, non Donc mes trois conclusions. L'asynchrone, c'est bof. Le typage local plutôt que le typage par héritage. Et place aux façades, alors oui, j'espère que vous l'avez compris, c'est plutôt les petits points d'interrogation qu'il faudrait souligner. L'objectif de tout ça, c'est un peu de challenger les idées reçues, parce que c'est toujours intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs. En tout cas, moi, c'était un peu mon apprentissage aussi encore là. Euh, et de challenger un petit peu les, les, les prérequis sur lesquels on construit depuis des années et des années et des années. Et de se dire peut-être que des fois, euh, sortir de sa zone de confort, euh, ce n'est pas si perdu. Merci pour votre attention. Euh, et si vous, avez, vous voulez discuter de tout ça avec grand plaisir autour de café, à manger de tout de suite, euh, voilà. Merci. Merci beaucoup. Euh, on a eu un petit temps pour les questions Ah mince, je pensais pas. <rire> tu es un, un, un petit. Non, pas lui. Bon commence Salut Mathieu. Bonjour. Euh, pour les personnes qui savent pas, on a eu un énorme débat sur Twitter sur le point numéro 3. Parce que euh, c'est très, très controversé. Et pour éviter de monopoliser l'attention, je voudrais juste apporter une remarque sur le fait que je ne pense pas que l'accord Team Symphonie se soit battu pendant plus de 10 ans entre Symphonie 1 et Symphonie 6 d'aujourd'hui pour dégager les contextes statiques, le container d'injection de dépendance dans les services, pour essayer de bien que ce soit difficile de déprécier l'abstract contrôleur avec tout, ces, tout ça, pour qu'ensuite on requestionne ce choix architectural qui a pourtant été fait sur base de discussions des anti-patterns que sont les singletons, les façades, etc. Alors certes, Laravel a proposé quelque chose d'intéressant avec les façades, C'est pas inintéressant, mais il y a des problématiques sur la testabilité qui sont non négligeables, euh, des problématiques sur la charge cognitive de l'architecture de l'application et des besoins internes, qui sont non négligeables, donc je suis d'accord avec le premier point, mais, mais pas le numéro 3 du tout. Alors du tout. je suis d'accord avec toi, mais en fait, parce qu'on parle tous d'un truc, la solution partout à appliquer tout le temps. Et je suis d'accord que quand on est un framework, on pense à fournir une solution aux utilisateurs. Je fais un petit rappel avec la conférence que j'avais fait il y a deux ans, je crois, l'architecture progressive, découper et pas forcément appliquer les mêmes solutions partout dans tous les modules de votre application. Parfois, ça a du sens. Et faire un crude tout bête, franchement, je le fais en façade, je m'en fous. Ça se teste super facilement, le code il n'est pas compliqué, ça marche. Du coup, ça veut dire prendre la meilleure solution pour le problème qu'on a actuellement, et j'ai fait tellement de projets, tellement bêtes Là, j'ai fait un projet, c'était générer un fichier Excel, franchement, euh, ça marchait très bien hein Donc, ça dépend du cas. Encore une fois, ça dépend, ça, ça complexifie, parce qu'il faut réfléchir, il faut trouver la bonne solution, ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est plus simple de dire qu'il y a une solution, on l'applique partout, je suis d'accord que c'est un peu plus simple Et eh ben du coup, on fera pas d'autres questions. <rire>